C'est parti, c'est parti, mon kiki. Chou, Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage, ce petit déballage mystère du dimanche. Vous avez vu, on a fait un nouveau concept, ça veut dire que l'enregistrement, je le fais samedi et le flux sera diffusé sur euh, Twitch, c'est-à-dire ceux qui sont sur Twitch, à 10h du matin, bah, ils ont vu ce déballage-là euh, déjà, et puis bah, les autres, vous aurez une version coupée, améliorée, euh, optimisée, voilà, peut-être moins redondante s'il y a des passages un peu creux, comme ça je pourrais les enlever au montage, mais normalement, il n'y a rien de creux, il n'y a que de l'action et du dynamisme. Bon, la mystery box, comment ça se passe J'achète des mystery box en Asie. Alors, la première venait de Chine, dans les, les, les deux premières venaient de Chine, celle-là vient de Thaïlande, la prochaine ça sera la coréenne, l'autre vient de Chine, ça sera plus du high-tech. Euh, J'en ai une du Japon, et on a en train peut-être on en va avoir des partenariats avec des marques qui se disent oh, ce serait bien les unboxing et tout c'est un peu bah, un peu le unbox thérapie de il y a quelques années son unbox thérapie à la base c'était un peu ça puis là avant si on pouvait avoir la même audience serait bien donc ceci cela, c'est un package. Alors, celui-là, je l'ai trouvé sur l'internet, euh, donc en Asie. Encore une fois, c'est de l'Asie à l'Asie, donc vous pouvez pas l'acheter. Mais j'ai trouvé d'une marque. En fait, c'est une marque de t-shirt. Là, une marque de fringue. La marque de fringue s'appelle Seven Street. Alors, c'est pas mal, mais c'est vraiment une marque thaïlandaise. C'est une marque thaïlandaise de streetwear un peu, comme ils le disent un peu. Oui, si on met le, j'essaie je de le mettre en anglais. Tu vois Si on met en anglais, c'est euh, euh, des vêtements streetwear, mais avec influence américaine. Le truc qui rien à voir. Enfin bon, donc le site, bon, il est correct, mais l'intérêt, c'est que bah, ils ont pas mal de produits et, et miracle de la technologie, certains m'auront déjà vu avec ce t-shirt là que j'avais acheté il y a longtemps dans une boutique. Voilà. Et ben c'est un Seven Street. Donc la qualité, elle est bien. Je l'ai depuis longtemps. Le truc n'est pas délavé. Donc je me dis putain, les, les t-shirts sont plutôt de, de bonne qualité. Et euh, donc là, la marque Seven Street, en fait, sur Internet, propose une mystery box avec des t-shirts dedans. Alors, bien évidemment, enfin, des t-shirts, on ne sait pas, mais moi, ils m'ont demandé la taille. Ils m'ont dit « Quelle taille vous voulez ?» J'ai dit bah, « Elle, tu payes ça euh, 990 euh, bahts. » Voilà, donc on paye ça 990 bahts. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, 990 bahts, ça fait 27 euros à peu près. Donc, 27 euros, vous voyez, on reçoit ça. Le seul truc qu'on sait, c'est que ça vient de la marque Seven Street, puisque c'est là c'est vraiment la boutique officielle puisque on s'est déjà fait niquer. Je sais déjà compte on s'est niqué, si on a déjà commandé chez un autre qui était revendeur officiel. On a commandé et là il a changé de nom et il est pas il n'était pas aussi officiel que ça. Voilà. Donc, là par contre c'est vraiment la boutique Seven Street puisque on le voit. Alors vous vous verrez pas là, mais sur l'adresse il y a bien marqué. Euh, voilà, il y bien marqué Seven Street. Euh, Bang sapane, euh, voilà donc on a bien l'adresse et tout. Donc là c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors le truc pas mal, si euh, on peut voir, vous les un petit peu sur le site, c'est que la plupart de leurs t-shirts, ils vont entre 200, les moins chers c'est 250 bahts, d'accord Entre 250 et euh, bah vous voyez, il y a du 300, 450. Le moins cher que j'ai vu c'est 250 bahts en L, donc s'il y en a 4, ben, euh, moi, il y en a pour 1000 baht, donc 4 pour 250, je fais une affaire. S'il y en a plus, tant mieux. Et si les t-shirts ont un peu plus de valeur, et eh ben écoutez, je fais encore une meilleure affaire. Normalement, il y a ceux qui sont en live, donc je remercie ceux qui sont en live. Il y a Nono le chat et Breedphone Phone qui sont là. Si vous voulez interagir, participer parce que vous êtes en même temps sur. Comment vous êtes Ah, vous êtes quand même 4 mmh, Vous êtes quand même 4 sur Twitch. Voilà. si les 4 sur Twitch veulent interagir aussi, par exemple, vous voulez aller sur 7street.com. Et pendant que je déballe, voir le t-shirt pour me donner le prix en commentaire, là, ça m'arrangerait. <rire> là, ça me ferait plaisir. C'est-à-dire que bah, vous, je vous fais voir un peu ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est le t-shirt. Eh, J'espère qu'ils ont pas... Un moment... <rire> c'est une moumousse, une polaire <rire> en Thaïlande. Il n'y a pas de polaire en Thaïlande, ça ne à rien. Mais voilà, si pendant que le déballage, vous voulez aller en même temps sur Internet, essayer de trouver un peu le prix du t-shirt, et de me dire, eh bah, celui-là, il vaut tant. Ça m'évite, moi, à la fin, d'avoir le moment où... Euh... En live, bah, on va être obligé de chercher. Et puis en, en replay, enfin ceux qui arriveront sur YouTube, eh ben vous, vous aurez la version euh, coupée. Alors, première surprise. Je vous le mets là. Je vais mettre la souris là. Il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5. Donc, première bonne surprise, il y en a 5. 5, c'est bien. 5, c'est bien puisqu'on a vu que les prix... Euh, on va pouvoir jouer aux cartes. 4, c'est vrai, c'est vrai, c'est moi qui tiens la caisse, c'est moi qui fais la banque, donc, bon, il y a 5 t-shirts, donc 5 t-shirts, déjà, 5 t-shirts, si est moins chers, on a vu sur le site, valent 250 bahts, déjà, comme moi j'ai payé 5000 1000 bahts, déjà j'ai fait une bonne affaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, voilà, bon, allez, premier t-shirt, le, le moche, bon, premier t-shirt, jaune, c'est pas le plus joli, hein. J'aime bien, le, la, la qualité de celui-là était super bien. Celui-là, bon, la couleur est un peu discutable, on est d'accord. Mais la qualité est super propre. Je ne sais pas si vous vous rappelez les trois, les quatre premiers qu'on a déballés. C'était vraiment de la dôme. Hein. Les quatre premiers qu'on a déballés, c'était vraiment de la dôme. Et euh, celui-là, c'est pas mal. -là, attends, je vais ça, le papier par terre. il y a un moyen, la vite fait sur la page, si je le trouve. Euh, non, il faudra aller sur la deuxième page. Bon, c'est pas grave. Donc celui-là, je pense que ouais, là, on est plus sur un truc à 250 baht. Maintenant, bah, il n'y a, les, y a, y a, y a pas encore l'étiquette du prix 250 bahts, regarde, c'est marqué, je vais te mettre à ah l'endroit, ça servi 250 bahts, donc c'est à peu près le prix, hein, Donc bon, ben, si j'en ai 5 à 250 bahts, même si j'ai pas. Il y en a un joli là avec le truc de New York et tout euh, qui est cher, mais bon, 5 à 250 bahts, ça suffirait à mon plaisir. Il est pas mal, oh il est euh, Il est floqué. Et la banque ne perd jamais. C'est pour ça. C'est pas con non plus. Voilà. Il, est, il est floqué. Euh, est pas de là, c'est de l'impression, mais tu vois, là, c'est l'impression, mais c'est floqué. Non, il est pas mal. La qualité est super bien. Après, le jaune... on voit que je suis célibataire, il n'y a, a pas de cocu, arrête. Avec tes trucs, le jaune cocu, toi-même. <rire> non, la qualité est bien. La taille est parfaite. Fin un chemin. Je vais pas dire que 250 bahts, ça les vaut. Puisque ça fait du, ça va faire du... un gros 5 euros. quoi. Mais... Euh, attends, je vais le mettre là. Un peu le bordel, voilà. me la. 5, là, 250 baht, c'est pas mal. C'est bien, ils ont laissé les étiquettes des prix. Ça va. Bon, alors, paye. il y a 1, 2, 3, 4, 5. on va être surpris. Allez, celui-là. Le même. Euh... Party Night. Putain, ils vont m'envoyer que des moches, les bâtards. Ils vont pas m'envoyer un truc super classe, là <rire> En même temps, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Hein. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. Euh... Le jaune ne choque pas. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais ça va. C'est... Euh... Ça va. Alors celui-là, 250 bahts aussi. Vous hein. voyez, 250 bahts aussi. En même temps, voilà, il n'y a pas de... Et c'est une bonne marque. En fait, la qualité est pas mal. Hein. Je veux dire. En même temps, je pense que... Il la, n'y la... Ah, a pas un truc derrière fais <rire> Non, celui-là, il n'y a rien. Non, en même temps, je pense vous comme moi, vous dire, franchement, 5 euros, le T-shirt, euh, c'est pas... Alors celui-là aussi, tu vois, il est floqué. Et, hein, le, le, le 7th Street est floqué, là. Il y a une petite... Euh, pas mal. Et ça, c'est de l'impression. Voilà, Original Streetwear. I'm coming and you paid on and this party started. Voilà, j'arrive. Euh... Oh, je sais pas, si tu as vu, il, y a, il y a quand même le. Ah oui, le jaune aussi. Toi, le jaune aussi, il y a quand même la brode. Ce qui prouve, enfin, ce qui prouve vraiment que j'espère qu'on est sur un t-shirt de marque, c'est pas vous faire ouais, on est sur un t-shirt de marque et tout. Mais qu'on est quand même. <rire> Regardez ma vidéo avec les quatre premiers t-shirts. C'est des quatre t-shirts pour 3 euros hein, on a payé. C'était donc voilà. On avait 4 t-shirts pour 3 euros. On était loin des finitions, loin de l'impression, loin de la qualité, loin des tailles, loin du cœur et tout quoi. Donc voilà. Donc celui-là, il est pas. C'est pas celui que j'aurais acheté, on est d'accord. Mais bon, ouais, orange, ouais, orange. Voilà. Et quand j'avais eh hey, j'aurais eu encore ma KTM Duke, c'était bon. Hein. Mais là, euh, voilà. J'ai plus le XADV, euh, pourquoi pas. Euh, il est pas mal, la taille est bien, il est pas, il est, ta... Putain, il est taillé, il est taillé spécialement pour les gros ventres ça, Putain, mais il est taillé comme un, ouais, ouais moi en même temps je sais pas non plus, j'ai hein. <rire> plus 20 ans, euh, la taille est bien, voilà, dites moi en commentaire ce que vous en pensez de celui là, je lis un peu les commentaires, euh... le jaune ça ne choque pas, ah bah par contre là c'est un autre jaune, <rire> c'est un orange, euh... première fois, oh il y a plein de nouveaux commentaires, bonjour à CoolFab, oh pas mal, une serpillère. <rire> je... je... Bah ben oui, c'est Noël. C'est bientôt Noël. Bon, deuxième t-shirt, 250 bahts, c'est pas mal. Troisième t-shirt. Ah, il est blanc. Il n'y a pas celui-là, là, avec euh, Party De toute façon, il y a les prix dessus. Donc, en même temps, je vais vous aller sur le site. Ils sont sympas, ils ont laissé. Celui-là, comment il vaut, celui-là Pas bien pas bien plus. Ah, c'est plus mon style. Toi, un peu camo, euh... un peu camouflage. Qui c'est qui m'écrive Vous m'écrivez pour me dire... Euh... Non, je suis pas en live sur YouTube, c'est bon. Parce que la dernière fois, j'ai fait que des merdes. Ça n'arrêtait pas d'envoyer sur YouTube. Euh... Gros ventre, ça devient... 250 bahts sur le site. Bah Oui, c'est ça, c'est les prix. Celui-là aussi Ouais, 250 bahts aussi. Mais là, c'est plus mon style, tu vois. Déjà, il y a marqué Survivor. Il est beau, celui-là. Hein Regarde. Non, celui-là, il est classe. Regarde. Survivor, The Street, New York, mission complète. Mission complète. Voilà, mission accomplie. Est-ce qu'il y a du floqué Non. Ouais, là, c'est de l'impression un petit peu, tu vois, euh, un petit peu, mais pas, pas floqué, mais léger. Là aussi. Et sinon, là, c'est de l'impression. Il est joli. Celui-là, il est joli. Celui-là, il me plaît plus. Celui-là, je le garde. Un sur 5. <rire> non, celui-là, il est bien. Regarde, qu'est-ce que tu penses Vous me dire en commentaire. Comment vous êtes là Au 5 déjà Pas mal. Voilà. Tain, les mecs sur YouTube, ils vont, demain, ils vont dire « Putain, il y avait là !» Mais oui, mais il faut... Abonne-toi. Je l'ai mis à un article sur JT Geek, hein, et j'ai fait des trucs... Celui-là, il est bien. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé qu'il y ait des impressions aussi derrière un peu, mais voilà. 250 bahts, on est pas mal. Je rentre sur, sur le site, le blanc. Euh, les verts sont bien. Les verts Où ça y n'y a pas de verre. En c'est fait, que tu as vu des verts Non, il est marron. Euh... Non, il est, c'est camo. <rire> c'est camo, euh... Ah, allez sur le site. ouais mais on peut... je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Et pour, alors, pour vous gâcher un peu le suspense, pas, pas la coréenne, pas celle d'après, mais celle d'après, j'avais commandé chez un autre vendeur qui était soi-disant un vendeur officiel 7th Street. Ce qui, on peut rester naïf et crédule. Et en regardant, quand je l'ai reçu, il vient de la même adresse. <rire> C'est-à-dire qu'il a mis son nom, mais c'est la même adresse d'expédition. Donc, soit ça partout des entrepôts de chez machin et c'est deux vendeurs différents, soit c'est Seven Street, il, le mec il a aussi fait un site en nom propre et ça marchait comme ça. J'aime bien, bien le blanc, moi j'aime bien. Le blanc, euh, je suis content. Le, le blanc, je suis content. Non, puis les autres je les mettrai, euh, permettra dans les vidéos de dire. Ils sont, euh, ils sont je ne sais pas si vous le sentez, mais ils sont super bonne qualité. Et comme je voulais, ceux qui arrivent après, c'est que celui-là je l'avais acheté avant, mais m'avez déjà vu dans des reviews avec Team 6-9. Lyon, Rhône-Alpes, bien évidemment. Euh, c'est un 7th Street. Tu vois, j'avais. Euh, je sais pas moi, je l'ai payé, mais je payé pas. Toi, c'était grosse promo, c'est tu sais, genre 50%, mais j'ai dû payer 250 bahts aussi, quoi. Donc, euh, non, le blanc, euh, le blanc, je suis content. Le blanc, je suis content. Euh, le blanc est, est bleu, mais le jaune, orange est sympa. J'aime aussi le blanc. Non, je suis fan. Ah, il en reste deux. Franchement, 5 t-shirts à 250 bahts pour 1000 bahts, ça vaut le coup. Ça veut dire que, bon, en gros, toi, même pour eux, je veux dire, bah, après, l'intérêt, c'est aussi des boîtes mystères. Comme je dis, soit je faisais un truc mytho, et je déballais, je un oh, iPhone, oh, une tablette J'achetais un truc est cher, et je mettais dedans. Soit, on a un truc, mais là, en, fait, en gros, c'est comme si eux, ils vendaient les t-shirts 200 bahts. Donc, c'est comme s'ils si faisaient une remise, ils les vendre 250, ils les vendaient 200 bahts, ils t'en mettent 5 dedans. Nous, on est content, on fait un déballage. Oh, celui-là, je l'ai vu, celui-là, avec un set... Euh... Il y en a des trop classe, Après, on m'ont envoyer des trop d'autres Il y en a des trop bien sur le site. Il y a que des couleurs chelous là, après c'est quoi C'est un noir. Bon, celui-là, celui-là, il est un peu camo aussi. Et un sac de plus. <rire> je vais faire une pile là. 250 bahts, oui, bon après en même temps, j'ai bien l'impression que je n'aurai pas de, de surprise. Excusez-moi, il faut que je fasse comme... Euh... Voilà. Ça fait assez placement de produits ou pas Ou plus que ça Après, c'est le nom de mon site, hein. c'est pas non plus... Euh... C'est le nom de la chaîne, c'est pas... Oh, quel placement de produit Non, c'est le nom de la chaîne. <rire> Au cas où là. Bon, celui-là. Oh, pas mal Ah, mais tu vois pas <rire> Regarde. Celui-là, il est intéressant. Alors, il doit y avoir du 7 Street. <rire> Streetwear, hein, pas mal. J ah, ça, j'aime bien. Ça, là, camo vert et tout, là. Là, par contre, on est d'accord. Euh, camo... Il euh, y a un peu de vert et tout. Celui-là, j'aime bien. Streetwear et tout. The 7 Street. Brave Army Brooklyn. L'armée de Brooklyn. Pff. Je sais pas s'il y a vraiment une armée là-bas. Vous me direz. Mais celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est sympa. Ah le... le blanc et le... Sans les lunettes. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, sans les lunettes de soleil, c'est plus la même couleur. Ah bah merde. Il est marron. Marron euh, Marron beige. Est-ce que là le fond vert il va faire des conneries Non même pas. Non il le voit pas en vert. Donc c'est bien. Celui-là il est sympa. Vous en pensez quoi euh... Oh il est beau celui-là. Il en profite pour vider les, les invendus. Euh... Cordonne avec le café. Sympa. Tu as une bonne. Non c'est ça c'est bien. Non celui là-bas. Bah, après la première. Bon. Et eh, parce que bon après d'après vous je dis bon après la première on a eu trois on t-shirts pour 3 euros. Voilà quoi, <rire> on, on a quatre t-shirts pour 3 euros, on va pas non plus... Ah toi là aussi j'avais encore le... le truc là, tu sais pour euh, street Bon voilà, le deuxième on a eu un t-shirt, je l'ai pas lu dans l'annonce mais il est bien marqué un produit. Hein. Donc j'en ai un t-shirt de 200 yuan, donc wow, voilà, ça faisait 22 euros le t-shirt, c'était discutable quoi. Mais euh, celui-là, il est bien, oh, est-ce que là il, va... il nous a gâté un peu 250 bahts aussi ah bon bah après oui on comprend après est ce que est ce qu'il vide les invendus est ce qu'il nous met du stock bon après le mec il dit bah attends pour 1000 bahts il t'en met 4 à 250 bahts non 5 il t'en met 5 à 250 bahts oh il est joli celui là Oh, il est bien celui là il est euh... j'en ai un comme ça avec un avec un goldorak c'est euh... oh pas mal avec les surpiqûres blanches et tout là derrière oh, ah, c'est le seul. Ah celui-là il est joli, regarde, avec les surpiqûres derrière, blanche. il est un peu gris, tu sais, un peu gris avec des petits points blancs il est joli celui-là, hein. oh, puis le flocage il est euh, floqué <rire> excusez-moi, j'ai pas... appris tous les termes des montres, déjà ne euh, me demandez pas pour les t-shirts, ah j'aime bien celui-là bon après sur le site ça doit être 250 baht aussi vu qu'on a l'étiquette, là c'est vrai qu'au moins on a gagné du temps au niveau de la recherche puisque au niveau de l'étiquette, on est mal donc c'est bien oui Made in Thailand c'est bien duel. Celui-là, j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien. Oh, les trois derniers, j'aime bien. Autant les deux premiers, la couleur, euh, autant je vais les porter. Un super beau gosse. Ah, J'en demande peut-être un peu trop. Là. Oui, bah, autant je les porte, ils me vont bien. <rire> voilà. Au moins, non, Au moins, je les porte et je me trouve... Je me plais. Je me plais à moi-même. Je me dis, on te compte fait. Euh, le petit côté moutarde. Euh, <rire> Mais qui est donc le colonel Voilà, donc, euh, pourquoi pas Celui-là, il est... Pas mal, hein. il est pas mal. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien la couleur. J'ai un... Comment dire Comment il s'appelle Oui, j'ai un avec euh, Goldorak dessus, mais il est un peu gris, comme noir, tu vois, comme ça, avec le gris dessus. J'aime bien aussi... Euh... J'aime bien aussi, voilà. Donc, euh, c'est en coton. C'est en coton, tu m'étonnes. Carrément Carrément, je ne sais pas, tu vas sur leur site, tu fais comme moi, tu cherches. Il n'y a pas marqué euh, sur le truc Il n'y pas marqué dans Là, regarde. Seven Street. New York, original. Après il a marqué quoi yeah. Alors attends, j'en ai mes lunettes. Machine, wash machine, nan nan na. Euh, inspiré. Inspiré par les meilleurs. Porté par les meilleurs. Non, porté par les grands. Euh... Le problème c'est écrit en thaïlandais, Coco, putain. Mais je pense que c'est du coton, Il hein. faudra regarder sur leur site, mais. Euh, au toucher, au toucher, on sent que c'est la, la qualité. La qualitade. Non, au toucher, on sent quand même qu'ils sont quali. Euh, ils doivent être quand même 250 bahts. <rire> non, ils sont, ils sont quali, euh, franchement, ils sont bien. Je ne regrette pas. Donc, voilà. Donc, pour faire un peu le bilan, pour 27 euros, on a eu 5 t-shirts. Donc, en gros, pour 1000 bahts, enfin 990 bahts, je crois qu'avec les frais de port, ça faisait approuver ça. Pour 1000 bahts, on a eu 5 t-shirts à 250 bahts prix public. Donc, on comprend. Normalement, l'intérêt des, des, des Mystery Box, c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il se dit, et certainement ce qu'on aura aussi avec la prochaine boîte américaine de vêtements prêts à porter, c'est qu'ils se disent, bon, bah dans ce cas, on leur en donne un peu plus. Plutôt qu'à qu'aller brader 200, et bah, autant on lui en donne 5 pour 200 bahts. Le mec, il arrive, il en a 5, il est content. Après, bon, même s'il y en a 2 qui ne me plaisent pas, c'est pas grave. Hein. Celui-là, celui-là, j'aime bien. Vous me direz si c'est lequel votre préféré. Il y a celui-là. qui C'est un peu... C'est mon... Numéro 2, numéro 2 pour moi, deuxième choix, il y a celui-là, pour moi, choix numéro 3, il est trop stylé, en armée et tout comme ça, regarde, <rire> je vois bien le truc, donc ça c'est mon troisième choix, N choix numéro 1, alors choix numéro 1 c'est celui-là, il n'y a pas à chier, celui-là il est euh, voilà, un parfait, acté, euh, vendu euh, à moi, voilà, donc celui-là il est pas mal, Numéro 1, donc numéro 1, numéro 2 attends, attends, je vais les mettre dans l'ordre, tu vas bien se passer rien. Sans, que ça t... sans les tremper dans le café Premier jour, le truc est trempé dans le café Voilà, merde, c'est pas ça un. Merde, c'est pas ça que je veux faire, 1, 2 Et 3, voilà, 3 Après, il y avait celui-là Bah, je sais pas, je m'y fais Je m'y fais, c'est comme le... le nouveau Le nouveau t Tu arrêtes de la gueule, il dit moche, Oh, tu vois, ça va Comme mon ex, dis, putain, ah, Elle est moche, pourquoi tu robes ça va Non, c'était une autre... Bon, euh... Cette blague sera coupée au montage. Euh... Celui-là, il est... Je sais pas. Moi, ouais, non, je suis non, tout compte fait, euh... il est bien orange. Ouais, vous le voyez jaune. Vous... Ah, C'est avec... vrai qu'avec les lunettes, sans les lunettes, il est moins... Il est, il est orange, on est d'accord. Il est orange. Non, non, il est orange. Il est... Et celui-là, il est jaune. Après, celui-là, bon, je sais pas. Après, il faut juste l'assumer, quoi. C'est toujours pareil. Euh... Jaune cocu, orange... Non, je sais pas quoi. Donc, allez, 5 t-shirts pour... Euh, pour... 30-27 balles. Moi, je trouve que je suis assez content. Je trouve que là, voilà, là, c'était un bon deal. Là, c'était un, un bon, un bon compromis parce qu'encore une fois, voilà, c'est un peu la surprise. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. en as pour ton pognon. Et puis après, bon, ben bah voilà, on peut pas non plus euh, si tu commandes les tes, si j'avais si commandé que les t-shirts qui me plaisaient, c'est plus une boîte mystère. C'est une commande personnelle et que je vous déballe quoi. Donc, il n'y a pas de. Là, c'était sympa. C'était bien. Et puis voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis vos commentaires et puis on arrête là pour l'enregistrement. Ça suffira. On a quand même bien joué. Euh, le dernier a l'air prometteur, alors un cordonne avec le café, ok, sympa, t'as fait une bonne affaire, ok Le dernier a l'air prometteur, ok, joli le gris, c'est quoi comme matière Donc là à mon avis c'est du coton, d'accord, tu tailles comment L Bah écoute, ça c'était du L, alors après le problème c'est que je me suis remis un peu à la gonflette là depuis euh, un mois Je me sens en train de me laisser repousser les épaules et un peu les bras tu vois Donc je me sens un peu, euh, voilà, il est pas serré parce qu'en même temps on a vu qu'il euh, tenait bien au ventre Comme malheureusement les abdos et le gras, j'ai un peu de mal encore et eh bien, euh, tout compte fait, comme ils sont un peu larges, c'est pas mal, en L, tu vois, moi je taille en L, avec un peu des épaules, pas trop de bides, enfin après manger comme tout, comme tout le monde, tu vois, mais euh, et en fait, tu vois, ils taille bien. Et à mon avis, Soleil là taille pareil, puisque c'est la même marque. Euh, le blanc pour moi aussi, sans tes lunettes de soleil, tu apprécieras peut-être mieux la couleur. Oui, oui, mais le problème, c'est que j'apprécie aussi l'éclairage que je me tape dans le, en plein visage, et ça, c'est un peu plus compliqué. Le gras, c'est la vie. Merci. Mais écoute, ça fait plaisir. On va arrêter l'enregistrement là et je resterai en live pour ceux qui sont sur euh, Twitch. Comme ça, ça permet d'arrêter la vidéo. Voilà. Donc tous ceux qui ne seront pas vus, qui n'ont pas vu la vidéo sur Twitch, eh ben, vous pouvez aller la voir parce qu'elle sera en live quand je fais l'enregistrement et elle sera également disponible en replay sur YouTube. On arrête là et après on se retrouve sur Twitch. Donc pour ceux qui nous quittent là sur YouTube, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Prochaine box. Alors prochaine box, c'est dimanche prochain, ok Sauf si comme la semaine dernière, si vous faites 400 likes, pas beaucoup, 400 likes, Et la première fois vous avez défoncé les 320 en peu de temps. Si vous faites 400 likes avant mercredi, je vous fais le déballage de la boîte coréenne. La boîte coréenne, elle est lourde comme ça, je sais pas ce qu'il y a dedans. À mon avis, il y a que les. je sais pas, ça, peut-être pour une beauté. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé. Si vous faites 400 likes, je vous déboîte, je vous déballe la boîte coréenne. Je vous déboîte, je vous déballe la boîte coréenne mercredi. Si on ne fait pas les 400 likes, bah, la boîte coréenne sera du coup pour dimanche prochain. Même principe pour la boîte coréenne, mercredi, certainement, mercredi après matin, ou peut-être mardi. Voilà. Si on fait les likes, mardi, je vous fais le live, et elle sera en ligne mercredi sur YouTube. Sinon, bah, on, attendra mercredi prochain et, et, et, on attendra dimanche prochain, et dimanche prochain sera pareil, sera le samedi sur Twitch, et euh, sur YouTube le lendemain, comme ça, ceux qui veulent se trouver en live. Voilà. Donc, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi je donne rendez-vous ben, mardi pour le JT du Geek, peut-être mercredi, ou pas. Et on verra. Ça dépend que de vous. Hein. C'est vous qui décidez du nombre, euh, de la valeur des box. Et je vous rappelle, si on cartonne bien à Noël, il y aura la box spéciale Gucci. Et à mon avis, spéciale contrefaçon. Allez, bonne journée à tous. Je vous kiffe. Bye bye.